Hey, I'm Steven Rodriguez, Startup Community Manager at the Global Entrepreneurship Network. Thank you for joining us. I'll be your moderator for today's Global Innovation Through Science and Technology, or GIST Tech Connect, conversation on branding and marketing for startups. Now remember, you can join our discussion by sending us your questions and comments through the chat space next to the video player or through Twitter at hashtag GIST Tech Connect. And if you're hosting a viewing group, Be sure to send us your questions and a live photo of your group for a chance to be featured during our program using the hashtag GIST Tech We're super excited to be talking about branding and marketing for startups today ahead of Global Entrepreneurship Week, which will be held November 13 to 19 where we're going to be talking with serial entrepreneur Mark Cuban on what it takes to market your startup to an investor. But today, we're talking about getting your startup out there. So let me begin by welcoming our panel of experts. I'm joined by Jane Tugiyama. She is the marketing specialist for the University of Michigan Center for Entrepreneurship's Technology Acceleration Programs. She also oversees the digital marketing and communication at University of Michigan's M-City, a public-private partnership to accelerate advanced mobility vehicles and technologies pour accélérer la mobilité, les véhicules de mobilité avancés pour l'université de technologie. J'ai également Ray, Ray Sanchez qui est gestionnaire et cofondateur de Ghostlight Creative, une société de communication euh, et de marketing qui est focalisée sur comment créer la meilleure stratégie et la meilleure message euh, pour une approche de commercialisation d'une entreprise. Merci de vous joindre à nous et je voudrais ouvrir le débat en vous demandant de, vous, de nous parler de votre expérience sur le marketing et l'image, pourquoi est-ce important d'avoir un plan de marketing et d'image, de création d'image euh, Ray, je commence par vous. Merci. Je pense que c'est une excellente opportunité. Oui, c'est important. C'est important pour les startups d'avoir un plan de marketing pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous devez rester pertinent pour votre public et sans avoir un plan. Vous serez dépassé par les mécanismes, vous allez être introverti, focalisé par votre mission quotidienne et vous allez perdre de vie ce que votre produit et votre service représentent pour le, votre public potentiel. Donc pour rester d'actualité, pour rester pertinent, il vous faudra un plan lorsque votre idée est fraîche, lorsque vous êtes motivé, excité et vous n'êtes pas préoccupé par des questions du quotidien, euh, facturation, enfin tout, toutes les toutes les choses qui occupent une société au quotidien. Deuxième question, c'est éviter que vous fassiez pression à vous-même. Vous aurez des frais généraux, vous allez vous focaliser sur le développement de vos produits, sur comment euh, euh, vendre votre produit, comment vous procurer euh, ce dont vous avez besoin et donc tout cela vous empêche d'être en contact avec vos clients et d'avoir un retour d'information de vos clients, de votre public. Nous aimons dire public plutôt que clientèle parce que peut-être que vous vendez quelque chose à quelqu'un ou peut-être que vous essayez de convaincre quelqu'un d'une idée. Il y a beaucoup de choses, euh, différentes façons dont vous pourriez commercialiser votre produit ou votre service à différents publics. mais vous vous, il y a de la pression qui s'exerce sur vous au quotidien lorsque vous gérez votre entreprise qui peut vous euh, empêcher de vous préoccuper davant, euh, euh, suffisamment du marketing. Et, et troisièmement, il y a une pression de source externe de marketing. Les gens vous appellent ou viennent dans votre bureau et communiquent avec vous et disent « nous avons un excellent marché de marketing, vous allez devoir signer aujourd'hui mais on, vous allez apparaître sur la radio, vous allez être à la télé et ça ne vous coûtera pas grand chose ». Et donc lancez-vous dans ce marché que je vous offre et ce sera fini demain. Et ce n'est peut-être et vous n'avez peut-être pas prévu de payer, de, de dépenser de l'argent euh, pour une campagne de télé ou de radio, mais vous allez réagir à ce vendeur. Et si vous n'avez pas un plan, euh, vous allez donc être convaincu par ces gens qui vous offrent quelque chose en vous disant « saisissez-le maintenant, aujourd'hui euh, ». Et ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour vous pour le long terme et donc pour ne pas réagir à ces choses-là, pour ne pas réagir à vos propres problèmes, vos propres pressions, euh, surtout du point de vue financier dans la gestion de votre entreprise. Et pour assurer le lien avec votre public au quotidien, il faut, faut un plan qui vous maintienne sur la bonne voie et qui vous maintienne en contact avec votre public. Donc euh, être volontariste plutôt que réagir aux événements. Jane, voulez-vous... Ajouter quelque chose. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là, comme Steven l'a dit. Je suis experte à l'Université du, du Michigan pour le marketing et l'image. Et du, du, je vois beaucoup du côté de, de l'université. Je travaille avec les enseignants qui, ont, qui développent des nouvelles technologies. Et la chose que je dirais que je vous dirais, la raison pour laquelle c'est important, c'est que vous avez travaillé dur sur votre technologie, c'est votre bébé, vous pensez qu'il est prêt pour le marché. Et il est important que vous commercialisez au bon public, comme Ray l'a dit, et que vous atteignez véritablement les segments de clientèle qui sont importants pour vous. Donc c'est important d'avoir un, un, un message taillé à la mesure pour que vous puissiez véritablement vendre le fruit de tous vos efforts. Et si vous vendez à tout le monde, alors vous ne vendez à personne. Donc comment être efficace pour cibler de la manière la plus pointue la personne qui est, la plus vraisemblable, qui est le client le plus le potentiel le plus vraisemblable Nous allons demander aux membres du, pot, du potentiel quels sont les éléments qu'un tel plan de marketing devrait comprendre. Mais tout d'abord, nous allons demander une question aux gens qui nous regardent en ligne. Quelle est votre plateforme préférée Est-ce Facebook, Twitter, votre site web Veuillez écrire votre réponse dans le chat space. Et nous allons lire vos réponses par la suite dans le, dans le courant du programme. Donc faites-nous savoir de quel, dans quel pays vous êtes. Et la question est, quelle est votre plateforme préférée pour le marketing Maintenant, des questions des gens qui nous regardent en ligne. Quelle est la différence entre marketing et euh, image de marque Bien, c'est une excellente question. Et je pense que c'est une question qu'on nous pose souvent, les gens qui travaillent déjà dans le marketing ne connaissent pas la réponse. Et moi, j'aime les ventiler en deux segments différents. Pour l'image de marque, j'aime penser que c'est le pourquoi. Qui êtes-vous Que faites-vous Et que faites-vous Et qui servez-vous C'est la mission centrale. Que représente votre produit Qu'est-ce que le produit que vous essayez de vendre Pour l'aspect marketing, commercialisation, c'est le comment. Donc, c'est toute la préparation. Comment vous allez lancer une campagne publicitaire Comment vous allez communiquer à vos publics et vos consommateurs pour les convaincre d'acheter ou qu'ils soient loyaux par rapport aux produits que vous essayez de leur vendre Donc l'image, c'est le, le pourquoi et le marketing, c'est le comment, la, la manière pratique dont vous allez mettre cela en place. Le centre euh, d'information de, de Kigali demande au début d'un du du, projet comment faire connaître mon nom Y a-t-il des mesures que je peux prendre pour que mon projet passe d'une idée à une réalité Ré Eh bien, la première chose à laquelle il faut penser, c'est une certaine harmonisation, homogénéité. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent de vous, mais vous contrôlez ce qu'ils voient quand ils vous voient. Donc si vous pouvez développer des éléments de votre image de marque qui sont harmonieux, qui sont, qui correspondent à votre image, ça c'est la première chose. Et c'est souvent difficile, c'est d'avoir toujours, la, vous présenter d'une manière semblable et faire en sorte que votre marque soit facilement disponible et toujours étiqueter tout ce que vous faites, que, ce, que cela vous appartienne clairement. Ce sont des choses de base que même des gens expérimentés ne font pas toujours. Parfois on oublie. Et donc, si vous écrivez un rapport... Mettez votre marque sur le rapport, votre logo, et votre logo doit être tout à fait semblable à celui sur votre courrier électronique et tout à fait semblable à ce qu'il est sur votre carte de visite. Et vous devez l'utiliser toujours sur tous vos matériaux et le renforcer dans toutes vos présentations. Ça, c'est la première chose, l'étape de base, le B.A.B.A., pour faire en sorte que votre nom soit connu. Souvent, les gens diffusent du matériel sans leur nom, sans leur logo, et ça, fonc ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Donc, je commencerai par là. Ré. Angel Locas du Venezuela nous demande comment me commercialiser si j'ai des ressources financières limitées euh, dues à, aux problèmes de notre économie. Eh bien, voilà une chose à laquelle nous pensons. La meilleure forme de publicité, c'est le bouche-à-bouche. Bouche. Et ce n'est pas la publicité qu'on vous vend. Donc, lorsque quelqu'un croit en vous et il commence à le dire à leurs amis et aux membres de leur famille, et il parle de vous, alors c'est de la publicité. C'est simplement un niveau personnel donc mon conseil serait écrivez une liste de 100 noms de personnes qui vous ouvriront la porte à 2h du matin si vous avez besoin d'aide. Donc les membres de votre famille, vos voisins, des amis du lycée et vous écrivez à ces 100 personnes et vous leur demandez de parler de votre société à 10 amis, 10 personnes que eux connaissent. Donc Là, vous avez immédiatement contacté 1000 personnes environ. Ça, c'est la première étape. C'est vraiment à la base, mais c'est une façon de diffuser votre nom, de faire en sorte que 1000 personnes connaissent votre votre nom. Et si vous avez une carte de visite, un dépliant, quelque chose lié à votre effort, qui porte votre logo et vous pouvez le faire parvenir à ces 100 personnes et qu'ils le distribuent à leurs dix amis, alors vous avez une équipe de, de gens qui font la commercialisation pour vous, des gens qui prêchent pour vous et c'est un bon début et tout ce qu'il faut, c'est que un ou deux de ces noms soient utiles et ça pourrait mener à des marchés et c'est une première étape. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, mais dans, une, mais dans une économie difficile, on a toujours des amis, on a toujours de la famille, des gens qui peuvent aider. Bien, fantastique. Sabrina demande à quel stage faut-il communiquer avec une agence spécialisée pour vous aider à commercialiser votre start-up Jane, bon, c'est toujours une bonne question. Et moi, je, je traite avec ces sociétés qui en sont à leur début, et donc ce n'est pas vraiment ce à quoi il pense. Et la question c'est, êtes-vous vraiment prêt à vous lancer à une grande échelle Êtes-vous prêt du point de vue commercial et du point de vue de la production Il faut donc d'abord regarder votre modèle de production, de commercialisation, pour voir si vous êtes prêt à passer à une échelle supérieure. Avez-vous atteint certains jalons et Si vous avez eu beaucoup d'investisseurs, est-ce que vous avez atteint vos différents repères et vous avez donc un bon, une bonne activité avant d'essayer de la commercialiser à une plus grande échelle et de, de mobiliser davantage de clients, parce que l'un des plus grands problèmes auxquels on est souvent confronté, c'est que beaucoup de sociétés euh, se lancent sur les marchés trop vite, donc ils n'ont pas fait la découverte de leurs clients, ils n'ont pas un modèle véritable de commercialisation, ils ne savent pas vraiment quel est leur segment de clientèle, à qui ils veulent parler de prime abord, et donc c'est important d'établir tout cela. Et une fois que vous aurez tout cela, que vous comprenez quels, quels sont vos premiers segments de marché, vos premiers clients, là, vous pourriez parler à une agence, une société de relations publiques sur comment passer à l'échelle supérieure. Encore une fois, le plus gros problème auquel on est souvent confronté, ce sont les sociétés qui essayent de se lancer sur les marchés trop vite et à ce moment-là, ils ne peuvent pas suivre la demande et vous ne voulez pas être coincé à ce niveau-là. Et de manière semblable, Jane, une question de quelqu'un en Haïti, je voudrais principalement utiliser les médias sociaux pour faire la commercialisation, mais 90% des clients n'utilisent pas les médias sociaux. Quelle autre méthode puis-je utiliser pour communiquer avec ce public Bon, C'est une question qu'on nous pose souvent dans l'espace universitaire, euh, mais également au sein de la société. Je dirais que un bon exemple... C'est dans le Centre de, pour l'Entrepreneuriat de l'Université du Michigan. Nous avons deux voies différentes, l'une pour les enseignants et l'autre pour les étudiants. Et comme vous, vous l'imaginez, les enseignants sont beaucoup plus âgés et n'utilisent pas les médias sociaux. Et la question, c'est comment communiquer, comment commercialiser auprès de ces gens. Et il s'agit de découvrir vos clients et c'est parfois en essayant. Vos, vos clients ne sont pas sur les médias comme vous le dites et donc ma suggestion serait Allez, faites des entretiens avec votre public cible et posez-leur la question. Comment sont-ils en contact avec les marques auxquelles ils sont les plus loyaux Est-ce par des bulletins Est-ce par des courriers électroniques Est-ce des campagnes plus à la base, comme Ray le disait Et c'est vraiment euh, comprendre votre public. Vous devez aller leur poser la question. Comment recevez-vous nouvelles Comment savez-vous quelles sont les marques qui, que vous préférez pour être le plus efficace L'un des défis... Auxquels sont confrontés nombre de sociétés, c'est que pour les jeunes, cette année, ils sont inondés, ils ont trop de nouvelles qui, le, qui, le, qui les atteignent. Et les médias sociaux, c'est une excellente façon de communiquer, mais beaucoup de sociétés, je pense, pensent, passent trop de temps sur les médias sociaux et n'utilisent pas cela de la manière la plus efficace possible, parce que, comme je le disais, les gens sont inondés, reçoivent trop d'informations, et il est difficile de tirer au clair euh, toutes ces informations qui leur parviennent à la fois. Ré le groupe de l'ambassade à Monrovia demande quelles sont les erreurs les plus communes que les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs qui en sont à leur début font lorsqu'ils développent leur plan de marketing. Eh bien, dans notre expérience, il y a cinq erreurs communes que les gens commettent lorsqu'ils se lancent. La première erreur, c'est qu'ils ont des attentes qui ne sont pas réalistes. Donc... Lorsque les gens ne savent pas qu'ils ont un produit qui, est un, qui coûte un certain prix, dit imaginons que vous vendez un déjeuner, un plat du jour, euh, à un prix très réduit. Mais les clients disent c'est le meilleur déjeuner que vous allez jamais manger. Bon, ce n'est pas le meilleur déjeuner que vous allez jamais manger. C'est le meilleur déjeuner que vous allez jamais manger à ce prix-là. Et donc, le, lorsque les gens découvrent que leur produit. Enfin, il faut comprendre où il s'intègre dans le marché. Et s'il est au milieu du marché, auprès du sommet, le plus souvent, les gens commettent l'erreur de penser que tout le monde va se précipiter lorsqu'on dit notre plat du jour est à ce prix. Et lorsque personne ne se précipite, ils il pensent que la publicité ne fonctionne pas. Ils n'ont pas donc une attente réaliste de leurs produits ou de leurs messages ou de leurs services, ça ne coïncide pas avec, le, avec leur marché. Ça, c'est le, le problème numéro un. Deuxième erreur commune que les gens commettent, c'est qu'ils ont un profil ou un segment de clientèle qui n'est pas exact. Et Jane en, Jane en parlait clairement. Vous devez savoir qui sont vos clients. Lorsque vous ne savez pas qui ils sont, quel est leur statut démographique, etc., vous n'allez pas créer un bon message, vous n'allez pas créer des, bon, des bonnes campagnes publicitaires pour eux. Par exemple, si vous êtes jeune et vos clients euh, sont euh, plus âgés et ils n'utilisent pas autant les médias sociaux, vous pouvez peut-être leur demander quelle musique ils aiment écouter et quelle, quelles sont leurs sources de nouvelles favorites, quels sont leurs programmes favoris et donc interroger votre public. Et ça prend du temps de le faire. Mais si vous vous lancez, vous pouvez avoir des conversations avec les gens et essayer d'établir d'où ils obtiennent leurs informations. Et ce n'est peut-être pas du même endroit que vous obtenez votre information. Et cela, vous devrez vous donner une piste sur où placer votre publicité. Donc, avoir un profil de, de clientèle qui n'est pas exact est la deuxième plus grosse erreur. La troisième erreur, c'est ne pas savoir ce que cela vous coûte de faire de la publicité et de ne pas savoir quelle est la rentabilité de votre campagne publicitaire. Vous savez que vous avez payé autant pour imprimer une publicité. Vous allez sur un coin de rue et vous distribuez cette pub, ou vous achetez une annonce à la radio, ou vous imprimez des affiches, enfin peu importe. Vous devez savoir combien de gens doivent aller à votre site web ou appeler votre numéro de téléphone Acheter votre produit pour garder certains d'entre eux, pour que certains d'entre eux deviennent une vente, pour rembourser, ces, rembourser cette campagne publicitaire. Donc si vous dépensez 500 dollars pour une affiche et il y a 100 personnes qui vous appellent et sur ces 100 personnes, vous faites 20 ventes, et eh bien ce que vous vendez doit avoir rembourser ou, dé ou, ou dépasser ces 500 dollars. Et souvent, beaucoup de nouvelles startups ne mesurent pas, ne font pas l'effort de mesurer quelle est la rentabilité de leur publicité. Et donc, ils ne savent pas si cet investissement était fait à bon escient ou non. Donc, on dit ne pas, ne pas comprendre la rentabilité de votre campagne publicitaire. Quatrième chose, c'est que vous ne contrôlez pas votre identité. On en a déjà parlé. Vous assurez que votre logo est toujours le même, que votre carte de visite est toujours la même. Vous assurez que la personne qui fait vos t-shirts euh, mais le même logo que les personnes que, la, que sur les cartes de visite ou le neveu qui vous aide à faire le design de votre présentation en ligne, il utilise votre logo. Tout doit être la même chose parce que souvent, et on voit cette erreur commise encore et encore, mon neveu a fait mon site web. Et ces éléments de marque ne sont pas les mêmes. Et je sais que c'était bon marché, mais il faut néanmoins que tout soit de, de, de la... De, euh, du, et le même aspect soit de bonne qualité. La cinquième erreur la plus commune, c'est que vous surestimez le temps. Quelqu'un dit, je sais, je sais ce, que faire sur Facebook, je peux le, gérer une campagne Facebook. Et vous avez peut-être la capacité à gérer une campagne Facebook, mais vous avez d'autres activités sur lesquelles vous devez vous focaliser. Vous devez développer votre produit et assurer le service aux au clients, euh, assurer votre offre et... Vo et Faire en sorte que votre personnel soit bon également. Et ça, vous y consacrez toute votre journée. À travers le monde, nous n'avons que 24 heures, chacun d'entre nous, et pas plus. Et donc, vous devez comprendre que vous, je n'ai pas le temps de faire ceci bien, et donc je devrais le sous-traiter. Vous allez devoir ne pas surestimer le temps qu que vous avez, et affecter le temps. Facebook est peut-être un domaine où votre neveu pourrait faire les choses mieux que vous. C'est possible. Vous devez donc déléguer à la bonne personne. Et Une question à vous deux. On nous demande comment est-ce que le marketing pour les startups a évolué au cours des dix dernières années. Le téléphone. Tout le monde a une télévision, une station radio et un ordinateur pour les sites web et une carte de crédit et toutes ces transactions, toutes ces informations, toutes ces sources d'informations passent par un seul dispositif, à savoir ceci. Et de ce fait, c'est très différent de la situation d'il y a dix ans. Maintenant, vous pouvez créer toute une série de médias que vous pouvez cibler directement au, à l'écran de télévision qu'ils ont dans leur poche. Il y a dix ans, ça n'existait pas. Il fallait acheter euh, des papiers, il fallait euh, des, a, des, des annonces dans les journaux ou, ou, ou à la télé. Il y avait peut-être de, quelques pubs en ligne, mais le rythme d'évolution de la technologie et l'accès à la technologie à travers le monde a vraiment changé au cours des dix dernières années. Et donc, euh, ceux qui font la publicité et la commercialisation doivent com comprendre comment communiquer avec les gens par leur téléphone. Jane oui, Ré a tout à fait raison. Tout est sous la main de nos jours et le marché est plus adapté à la commercialisation pour les jeunes et toutes les autres générations essayent de rattraper. Pour, aient, et, et pour pouvoir également faire cela sur leur iPhone ou leur Android. Et je pense que le plus grand défi auquel font face les, ceux qui font la commercialisation de, le, de, la, de nos jours, c'est quelle est la recette du succès pour qu'on fasse attention à vous. Comment faire en sorte que vos clients euh, puissent entendre votre message Et les clients eux-mêmes reçoivent trop de messages. Euh, et donc, euh, il y a un grand passage... Puisque maintenant, on a tout sous la main, on peut cliquer dessus, et tout est beaucoup plus numérique de nos jours, et tout évolue très vite. On nous demande en ligne, avez-vous des suggestions pour la commercialisation, pour une euh, app, pour la téléphonie mobile, une application euh, Donc comment faire en sorte que dans la ville où je me lance, on fasse attention à mon application de téléphonie mobile Oui, les applications mobiles dans un espace qui est déjà surbondé et vous allez devoir atteindre une masse critique et si vous n'avez pas un grand budget une campagne multifacette qui utilise des publicités à la télévision et en ligne c'est une façon d'atteindre l'exposition pour une application mais vous n'avez pas des budgets de ce type sans doute et donc euh, c'est un effort beaucoup plus à la base et il faut que les amis, la famille télécharge pour atteindre, atteindre le marché, donner à des gens des incitations pour essayer votre application. C'est difficile parce que les gens, maintenant, comprennent que l'espace sur leur téléphone euh, vient avec une surprise. Et l'une des choses difficiles, euh, c'est de faire en sorte que les, les croient suffisamment en un avantage potentiel de votre application pour y consacrer l'espace sur leur téléphone. C'est quelque chose de difficile. C'est difficile de convaincre les gens de céder un espace sur, le, sur leur téléphone et qu'ils téléchargent votre application. Donc, ça doit leur donner un avantage immédiat qu'ils reconnaissent. L'autre chose, c'est d'avoir des revues et le nombre de téléchargements. Lorsqu'une application mobile est lancée, si elle reçoit de bonnes revues et il y a... Beaucoup de revues, de, de commentaires donc des, des, des clients et il y a beaucoup de téléchargements. Alors peut-être que les gens vont considérer la possibilité de télécharger cette application. Mais si vous avez une application sans budget, vous allez devoir avoir des investisseurs. Et dans ce cas-là, vous allez devoir avoir une idée... Euh, qui puisse attirer des, un investissement, une idée que vous pouvez vendre à des gens qui veulent vous appuyer financièrement pour que vous puissiez faire la commercialisation, vous ayez les fonds pour assurer la commercialisation. C'est difficile sans un, avoir un budget de lancer une application mobile. Vous allez devoir avoir un très très bon produit. Pour ceux qui parmi vous qui vous joignent à vous, vous voyez vous c'est c'est notre conversation sur la commercialisation et l'image de marque pour les startups. Et Jane Sukiyama et Ray Sanchez, nous prenons des questions des, des spectateurs. Donc vous pouvez euh, utiliser le chat space ou le hashtag GIST Tech Connect. Comment tirer parti de la communauté locale pour renforcer votre marque ou faire prendre conscience de votre entreprise? Eh bien, ça dépend de comment vous définissez communauté. Souvent dans une grande ville, la communauté ce n'est pas la ville, c'est le quartier. Ce sont vos amis, c'est votre famille, ce sont les gens que vous connaissez, les gens avec qui, lesquels vous interagissez. Et parfois, il y a des ce sont des communautés de par le monde, mais ce sont 600 personnes qui sont en ligne, avec, qui sont en harmonie, avec, ce, en sintonie avec ce que vous faites. Donc, commencez par votre communauté. C'est le meilleur endroit où commencer. Lorsque votre nom devient plus connu, et je reviens à ce que je disais de demander à 100 personnes de faire la publicité à 10 personnes qu'eux connaissent. Et je dirais que vous faites une présentation à tout le monde dans votre communauté. Une des choses que nous faisons parfois, c'est nous disons, faites une fête, organisez une fête. Tout le monde aime une fête. Donc organisez une fête, donnez quelque chose, un cadeau, euh, de la musique, que ce soit amusant, que les gens dans votre communauté, que ce soit en ligne ou dans votre quartier, ou à votre école, votre université, peu importe, et dites... Je vais avoir une fête d'ouverture, de lancement de mon entreprise et on va vous donner à manger, ce sera une fête pour le lancement de mon entreprise. Et vous invitez tout le monde et vous faites une bonne publicité, vous invitez, vous invitez tout le monde et vous leur donnez le temps pour qu'ils puissent euh, euh, assister et ils puissent vraiment être là. Et là, vous vous lancez et vous... Euh, vous en faites tout un plat. Vous faites une grande publicité. Ça ne veut pas dire que vous avez une réponse à toutes vos questions. Ça ne veut pas dire que vous avez 100% de votre financement en place. Et ça ne veut pas dire que vous êtes à 100% organisé. Mais ça veut dire que vous vous lancez avec éclat pour, avec les gens qui sont importants pour vous, des gens qui vous connaissent. Et demandez-leur d'amener un ami ou deux. Et donc faites ça. Euh, faites du bruit. Ça vous aide à vous lancer dans votre communauté et à faire en sorte qu'on prenne connaissance de votre entreprise. Et ne vous arrêtez pas là. Suivez la chose un mois plus tard. Essayez de voir comment les choses sont perçues. Restez impliqué avec la communauté. Faites le bilan de vos activités. Vous avez établi cette ligne de communication et vous continuez à les informer au fil du temps et au fur et à mesure, vous allez pouvoir euh, acquérir un certain élan. Vous avez démarré avec des gens qui vous aimaient déjà et c'est l'effet boule de neige. C'est essentiel tous les ans, il y a une célébration de la communauté euh, des entrepreneurs et là, c'est une euh, bonne manière de démarrer aussi l'implication des communautés locales. Vous avez parlé des manifestations, des événements. Nous avons testé un modèle euh, qui est américain à la base, mais maintenant qui s'est euh, étendu. C'est un événement qui permet aux entrepreneurs de se présenter et présenter leurs produits, mais euh, il s'agit également d'obtenir des idées de la part des, de la communauté. La présentation, c'est essentiel parce que lors d'une présentation, vous donnez une certaine valeur au public, mais vous retirez de la valeur de leur part. Et vous apprenez à vous connaître mutuellement et la confiance s'instaure. Et le public est plus susceptible de vous reconnaître par la suite. Starlopol, c'est un événement unique en son genre que je vous demande euh, de voir dans votre communauté locale. Si ça n'existe pas encore, vous pouvez essayer de tester la chose, tester le terrain avec votre communauté. Ça s'appelle Puddle. Quels sont les éléments, euh, Jane, euh, que tout bon plan de marketing et d'image de marque doit inclure Je vais euh, rester simple. Pour moi, donc, c'est trois éléments, trois choses qui se résume en un mot. Clair, cohérent et compétitif. Rentrons dans le détail. Pour la clarté, vous devez peaufiner le pourquoi, connaître votre raison d'être et ce qui meut vos clients. Un bon exemple, regardez Simon Sinek euh, sur Internet. Il y a un TED Talk sur l'inspiration des leaders. Son livre porte sur la question du pourquoi. Tout commence par le pourquoi. Dans le marketing, le pourquoi et le comment sont essentiels, mais le pourquoi, c'est véritablement ce qui meut vos clients et la raison pour laquelle ils vont euh, acheter votre bien ou votre service. Soyez donc très clair sur ce que vous essayez de vendre et à qui. Deuxièmement, la cohérence. Comme Ray l'a dit, il faut qu'il y ait une cohérence sur toutes les plateformes, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'impression euh, de votre marque sur des T-shirts ou autres. Faites en sorte également que votre message soit cohérent sur toute la ligne. Ce n'est pas simplement le logo, mais c'est également vos éléments de langage. Quand vous présentez votre société lors de différents événements, euh, lors de différents salons à divers investisseurs, vous devez vous assurer que le message reste cohérent aussi bien au niveau de la marque qu'au niveau de la société. Dernièrement, la compétitivité. Il est toujours très important, dès le départ, de savoir ce que vous faites, mais également d'être conscient des concurrents sur le marché et d'en faire le suivi. Il faut être également être conscient de l'évolution du marché. Comme nous l'avons dit, le marketing, marketing a beaucoup évolué depuis dix ans et nous, nous avons dû essayer de s'adapter, modifier les choses pour pouvoir transmettre le message comme il se doit pour les sociétés pour lesquelles nous travaillons. Alors, effectuer un suivi du marché, dresser une liste des concurrents, essayer de voir ce que les concurrents font. Euh, S'il y a des choses qui marchent bien, et eh bien, adapter ces mêmes méthodes. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez devoir suivre à la trace tout ce que les concurrents font parce que ce n'est pas forcément la, la bonne manière de procéder. C'est toujours une bonne idée, toutefois, de bien être conscient de ce qui se passe dans votre euh, domaine. Vous, ne, vous voulez donc éviter euh, de devenir obsolète. Et c'est un cycle, ça revient à la question du pourquoi. S'il y a des concurrents sur le marché avec de nouvelles méthodes, et eh bien revenez sur la question de votre pourquoi. Un message clair. Si on va modifier les choses parce que les concurrents, les concurrents le font euh, de cette manière, et eh bien est-ce que cela est logique pour nous est-ce que cela se rapporte à notre pourquoi Donc clair, cohérent et compétitif. Ce sont les trois C. Les trois C, c'est formidable. Nous avons une question qui nous vient du Maroc. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de campagnes marketing peu onéreuses, mais qui ont un grand impact Oui, effectivement. Et si aux États-Unis, à cette époque de l'année, on aime euh, aller dans des euh, fermes où c'est un labyrinthe de plantes de maïs. Et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Alors moi, j'ai un ami qui a créé un nouveau labyrinthe. Ça ne fait que trois ans que ça existe. Et donc, son budget est assez limité. Alors que les autres labyrinthes de champs de maïs et les autres attractions d'automne font beaucoup de publicité, et se trouve présent sur les médias traditionnels. Alors, ce que nous avons dit à mon ami, eh bien, c'est qu'il faut qu'il se trouve là où les autres ne sont pas. Il faut faire du marketing toute l'année et pas seulement les quelques mois avant la saison où tout le monde rentre en concurrence pour l'attention des consommateurs et des clients. Alors, on s'est intéressé au défilé. Ces labyrinthes sont euh, amusants, pour ainsi dire. Alors, donc, on a ciblé d'autres activités amusantes. Il y a euh, dans les défilés, il y a parfois un char dans les euh, défilés de fête avec sa marque sur le char. Et vous avez donc tous ces gens qui regardent le défilé passé. C'est une exposition accrue. Et donc, au moment de la saison euh, voulue, sa marque est déjà euh, connue des clients. Donc il est dans un environnement qui est semblable à euh, son labyrinthe. Euh, les défilés ont tendance à ne pas faire payer les chars qui défilent parce qu'ils veulent avoir beaucoup de chars. Et il s'agit là donc d'une infrastructure euh, toute prête. Le char est déjà décoré. Il suffit simplement de mobiliser ces, ces véhicules et les intégrer dans des défilés tout au long de l'année. Si vous pouvez vous trouver dans les espaces où vos concurrents ne sont pas, et eh bien, ça peut être très peu onéreux. Il faut tout simplement être en phase avec son public et savoir à qui on s'adresse, savoir ce qui importe pour les clients. Et en l'occurrence, ici, bon, c'est une question euh, d'amusement et donc, allez voir dans d'autres endroits d'amusement, de divertissement. Et c'est ce que je recommande. Peut-être qu'il faut adapter cela à votre, votre propre activité. Alors comment recueillez-vous des informations sur les consommateurs pour des, pour des besoins de marketing c'est un peu comme les ingénieurs ou les autres qui vous aident à créer votre entreprise. Ils ont dû faire beaucoup de travail de reconnaissance et de découverte des consommateurs pour savoir comment la technologie va fonctionner pour euh, ce public ciblé. C'est la même chose pour vous dans le marketing, Market, euh, spécialiste des marches, des, de l'image de, de, de marque. Allez faire des entretiens avec... Euh, des personnes euh, qui pourraient être potentiellement des clients. Alors, ce n'est pas simplement ce 20 entretiens qui vont suffire, il faut beaucoup de données. Une étude a été lancée en 2013 et elle a montré que euh, si vous voulez lancer un produit ou un service euh, donné, dans le cadre de ce programme, vous devez procéder à 100 entretiens. Ça peut paraître... Euh, excessif, mais vous avez besoin de beaucoup de données. Parfois, il y a des gens qui vous mentent. Euh, il se peut que les clients que vous avez ciblés ne soient pas vraiment dans votre public. Et alors, il faut que nous ayons des données pures et dures et des chiffres pour pouvoir réaliser le marketing comme il se doit. L'autre chose que je souhaiterais vous dire, c'est qu'il ne faut pas utiliser les questionnaires ou les sondages. C'est la pire manière d'obtenir des informations. Si vous voulez avoir un impact, Parler avec les gens qui vont acheter votre produit. C'est la meilleure manière de le faire. Au téléphone, ça marche aussi, mais ce n'est pas l'idéal. Pour obtenir les bonnes données, découvrir des choses sur vos consommateurs, vous devez pouvoir voir le visage, euh, les gestes corporels des personnes avec qui vous parlez. C'est la seule manière d'obtenir les données dont vous avez besoin pour pouvoir modifier les choses ou alors créer une bonne stratégie euh, d'image de marque et de marketing. Une des choses que j'ai apprises, c'est que euh, les gens ne savent pas pré prévoir ce qu'ils vont faire à l'avenir. Alors quand vous demandez à un consommateur, est-ce que vous pensez que vous achèteriez ça Eh bien, bon, les gens vous disent oui, peut-être, mais en fait, euh, on ne sait pas ce qui va se passer tant que cela n'arrive pas. Oui, c'est un autre point que vous soulevez, soulevez là comme les ingénieurs ou les personnes qui euh, créent le produit, vous devez bien comprendre la vie au jour le jour de vos consommateurs potentiels. Et alors là, vous pouvez dire, ben, ce produit correspond très bien à votre style de vie. Mais alors, posez la question, est-ce que vous achèteriez X ou Y Eh bien, euh, vous allez biaiser un petit peu la réponse. Alors, essayez de voir... En quoi consiste le style de vie Quels sont les autres produits que les personnes utilisent qui pourraient vous faire concurrence Quelques résultats de, du sondage que nous avons lancé plus tôt. Donc, quelle est la meilleure plateforme pour vous En Équateur, on dit Facebook et Twitter. À Bakou, on dit Facebook. D'autres personnes ont dit Facebook également. One Pink dit aussi Facebook et Instagram. Sa fille du Pakistan dit Facebook. Bon, ben, Facebook est très populaire aujourd'hui. Très bien. Revenons à euh, certaines des questions posées par les personnes qui nous regardent. Comment doit-on modifier la campagne de marketing lorsqu'on doit être dans plusieurs pays à la fois. Alors cela revient à la question de la découverte des consommateurs. Dans la phase précoce d'une entreprise, il ne faut pas avoir trop de segments de clientèle. Revenez donc à vos notes, essayez de voir ce qui fait que euh, ce segment de clientèle correspond à ce que vous voulez faire. Si vous avez une clientèle internationale ou alors une clientèle dans un autre pays, vous devez concentrer vos efforts marketing à ce niveau-là avant d'être tout pour tout le monde. Et ça, c'est une des grandes erreurs que l'on voit dans le marketing, c'est qu'on essaye de plaire à tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas une bonne stratégie de marketing ou d'image de marque. Vous devez savoir qui est votre client, bien comprendre cela avant de voir les différents marchés euh, sur lesquels vous voulez vous implanter. Je suis d'accord. Je suggère de travailler avec un mentor. Au début de ma carrière, je n'étais pas uniquement dans une ville. Nous, nous sommes à la frontière mexicaine et il y avait quelqu'un dans notre équipe qui est devenu mon partenaire, ma partenaire, et elle travaillait du côté mexicain à Ci Ciuta Juarez et je la laissais décider toutes les questions d'entrepreneuriat, de marketing. Elle n'était pas experte en la matière, mais elle connaissait bien la communauté du côté mexicain. Alors, elle a été mon mentor pour cet espace mexicain. Et moi, je me suis concentrée sur le marché que je connaissais côté américain. Je ne me serais pas lancée au Mexique sans un partenaire ou quelqu'un qui connaît bien la zone que vous ciblez. Ça peut être très onéreux de voir les choses par vous-même. Vous avez besoin de quelqu'un sur place. On demande toujours pour qui est-ce que cela, à qui est-ce que cela est destiné, destiné, quel est le budget et quand est-ce que vous voulez accomplir telle ou telle chose. Gardez à l'esprit que la première question, c'est de savoir à qui cela s'adresse et qu'est-ce qui est important pour euh, ces personnes Si vous n'arrivez pas à répondre à ces deux questions, ne vous lancez pas sur un autre marché. Très bien. On nous pose la question suivante. Comment est-ce que vous pouvez concevoir de bons logos et de slogans Est-ce que vous avez des outils à recommander, particulièrement pour euh, les entreprises qui ont un budget limité Bien. Alors, logo et slogan. Beaucoup des logos et des slogans sont conçus sur euh, un bout de papier avec un crayon à papier. Le logiciel, ça ne, peut, ça, ça ne sert qu'à peaufiner. Mais euh, le logo, c'est ce que cela communique pour vous. Et c'est la même chose pour le slogan. Pour ce qui est des outils à disposition, je dirais un logiciel euh, basé sur les vecteurs. Il en existe beaucoup. Il y en a peut-être qui sont gratuits. Euh, un logiciel à pixels ou à bitmat, ça ne convient pas à la conception des logos. Les vecteurs, c'est basé sur des euh, équations mathématiques et vous pouvez euh, changer la taille du logo sans que la qualité ne soit altérée. C'est une question de base, euh, une réponse de base. Je suis d'accord avec ce que Réa dit. Toutes les bosinées euh, démarrent par un petit croquis. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, nous avons lancé une pépinière pour euh, l'industrie des véhicules ici à l'université et euh, j'ai été pionnière dans ce domaine et nous avons euh, dû euh, créer cette image de marque euh, depuis la base, alors l'université nous a aidés pour le choix des couleurs et on a dû essayer de réfléchir à ce à quoi le logo pourrait ressembler. J'ai discuté avec un des, des experts de la pépinière et euh, j'ai demandé qu'est-ce qui pourrait transmettre euh, l'idée d'ingénierie et l'idée aussi de pointe. On a commencé à faire des petits croquis et maintenant on a ce joli logo qui ressemble à l'intérieur d'un circuit électrique. Et les T, le T et le L sont déguisés dans le circuit électronique. Donc tout a commencé par un brainstorming. Alors ne demandez pas d'avis à trop de personnes parce que ça devient dangereux quand il y en a trop, mais il est important d'avoir un expert en la matière, c'est-à-dire donc le sujet, euh, en l'occurrence c'était l'ingénierie, pour nous. Et Ray a bien raison, c'est un logiciel basé sur les vecteurs qu'il vous faut. C'est ce qui donne vie au logo. Un autre élément sur les logos, on dit aux gens que si... Une personne, un gamin de 12 ans peut dessiner votre logo de mémoire, c'est une bonne chose. Dans le cas contraire, c'est que votre logo est trop compliqué. Très bien. Akito nous pose la question suivante. À l'heure actuelle, euh, j'investis euh, en POP, point d'achat sur Facebook. Alors, comment est-ce que je peux rentabiliser tout cela? Sur Facebook, vous dites hein? Oui, les publicités sur Facebook. Les publicités sur Facebook, c'est une bonne chose. Sur Facebook, les analyses ne sont pas... Euh, géniales, mais elles sont bonnes. Sur Facebook, vous allez avoir... beaucoup d'analyses, mais c'est très peu onéreux. Vous allez contrôler euh, le coût. vous serez certainement satisfait des statistiques et des analyses. Donc si vous voulez mesurer quoi que ce soit sur Facebook, c'est faisable. Assurez-vous de démarrer avec une campagne publicitaire, avec des publicités qui sont pertinentes. Et Facebook vous permet euh, de faire la mesure de la pertinence au fur et à mesure. Vous pouvez donc utiliser Facebook pour des publicités et mesurer les résultats. Facebook. C'est aller très en profondeur pour la mesure de l'activité et du public. Alors oui, vous pouvez le faire sur Facebook. C'est facile à mesurer. Et une liste de courriers électroniques quand vous réfléchissez à la publicité sur Facebook, eh bien, vous pouvez créer une liste de publics ciblés. Facebook s'ajoute à tout cela. Facebook peut analyser la liste d'emails et voir sur, cette, sur la base de cette liste qui sont les consommateurs potentiels. C'est un système qui est tout à fait rentable, effectivement. On nous pose la question suivante, comment restez-vous cohérent quand vous changez d'un marché à un autre? Cela revient à la question des 3 C dont on a parlé précédemment. Comme je l'ai dit, c'est un cycle, en quelque sorte. Vous commencez avec la question de pourquoi, restez donc clair, cohérent, et ensuite, si le marché évolue et il y a davantage de concurrence, vous devez trouver une manière de modifier quelque peu votre message. Alors, vous ne voulez pas changer votre marque parce que cela cause euh, une confusion auprès de votre public et ensuite, la loyauté est remise en cause vous devez vous assurer que lorsque vous souhaitez modifier quelque peu votre message, euh, que ce soit la bonne chose à faire. Si vos concurrents le font, cela ne va pas dire que c'est quelque chose que vous devez faire également. Mais je dirais qu'il y a des manières d'adapter le message. Cela ne veut pas dire que votre mission change, que le cœur même de votre identité évolue. Peut-être que vous ajoutez peut-être une autre caractéristique ou autre, mais la base de ce que vous faites reste la même. Et ne mettez pas cela en danger parce que sinon, il y aura un problème de loyauté auprès du public. Je souhaitais simplement ajouter quelque chose. Il y a deux possibilités. Donc vous avez un produit unique en son genre. N'oubliez pas de dire ce que les concurrents ne savent pas faire par rapport à vous. Par exemple, je connais un kiné qui avait une nouvelle machine innovante dans son cabinet. Et euh, c'est une machine anti-gravité. Il n'y en a que deux dans notre ville. Eh bien, pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aviez cette machine Parce que c'est véritablement unique. Donc, restez cohérent là-dessus. et, et Faites la publicité là-dessus. Vous avez quelque chose d'unique. Alors bon, si c'est quelque chose, par exemple, un aliment que beaucoup d'autres vendent, il va falloir faire preuve de davantage de, de finesse, pour ainsi, ainsi dire. Il va falloir faire preuve de légèreté et non de lourdeur. Personne n'aime les publicités qui vous rentrent dedans. C'est comme avec euh, les humoristes et les acteurs, euh, c'est difficile d'aimer un acteur qui, qui vous crie dessus tout le temps, ou un humoriste qui vous crie dessus tout le temps. À Beyrouth, on nous pose la question suivante. Est-ce que euh, les courriers électroniques de masse euh, en valent la peine quand on a un petit budget alors là, c'est vraiment à tâtons que vous allez voir ce qui va se passer. Si ça marche, ça marche. Mais c'est une manière de jauger le public que vous souhaitez cibler en premier. Les emails de masse, en fonction du logiciel que vous utilisez, vous pouvez faire le suivi euh, de, de la réception, de la lecture, ainsi de suite. Donc essayez d'obtenir une analyse pour voir si c'est là que vous devez dépenser vos fonds. Parce que certaines de ces campagnes de marketing avec Mailchimp et autres, en fonction du nombre de personnes que vous intégrez dans la liste, cela peut être assez onéreux. Ici, on encourage toujours nos entrepreneurs à essayer, à risquer et à agir. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, on revient à la case départ, on modifie quelque peu les choses et on continue. Mais si votre budget est limité, c'est peut-être une bonne idée pour commencer à vous faire connaître et ensuite vous pouvez réajuster en fonction de la réception et des analyses. J'ai travaillé dans un département euh, de TIC ici pour une collectivité locale et les serveurs de courrier électronique se de plus en plus sophistiqués. Donc sachez que beaucoup de ce que vous envoyez, si ce n'est pas tout à fait pertinent, vous pouvez finir sur liste noire très rapidement. Vous devez donc garder un œil là-dessus sur ce que vous offrez et vous devez connaître le taux d'ouverture des, me des messages. Si vous n'avez que quelques Clients. Il ne vous faut que quelques clients pour que vous soyez euh, satisfait, si vous en, C'est très bien, mais si vous avez besoin de beaucoup de clients, ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas vendre des hamburgers par courrier électrique. Peut-être une question de plus Quel pourcentage du budget d'une entreprise doit être dédié au marketing Je sais qu'il y a diverses méthodes, mais bon, rapidement. C'est beaucoup plus pour une start-up. On m'a dit environ 3%. Ça dépend de ce que vous vendez. Ça dépend de votre public. Et ça dépend de la taille du marché et du nombre des marchés. Les quelques premier mois, la première année ou l'année et demie, euh, les coûts vont être plus élevés. Ensuite, il y aura une stabilisation à environ 3 à 5 Encore une fois, euh, ce sont des chiffres qui s'appliquent à de petites entreprises. Pour les grandes sociétés, euh, peut-être que c'est inférieur à cela parce qu'il y a davantage de leviers. C'est plus une question de pourcentage des recettes. Alors une autre méthode peut-être que vous pourrez, pourriez suggérer c'est vraiment au cas par cas. Vous devez connaître votre marge sur, sur chacun des articles que vous vendez et vous devez savoir combien de personnes il faut contacter pour pouvoir convertir euh, ce pourcentage. Donc si vous êtes chargé des ventes et si vous savez que vous pouvez convertir les, la moitié des personnes qui vous contactent et vous savez que votre marge est tant sur chaque article, et eh bien, vous savez ce que vous allez devoir dépenser en publicité parce qu'il va vous falloir 100 personnes sous quelques jours euh, qui achètent quelque chose dans votre magasin. Donc, si euh, votre bénéfice est de temps par article, et eh bien, ne dépensez pas plus en marketing que vous n'êtes en mesure de recouvrir de ces clients. Cela revient donc à l'erreur dont je parlais tout à l'heure, de ne pas connaître donc le rendement, la rentabilité de la publicité. Dans les généralités, je vous dirais que c'est environ 3%, mais ensuite au cas par cas, vous aurez votre numéro, votre chiffre magique, bien à vous, pour pouvoir payer vos factures pour le mois et ensuite vous arrivez à un pourcentage et ça devient votre chiffre magique. Ça tourne aux alentours des 3 Mais essayez de voir combien de clients doivent venir vous acheter quelque chose sous un mois et combien de personnes vont vous contacter sur base de ces euh, publicités et combien de personnes est-ce que vous allez convertir. Alors si vous avez quelqu'un qui est chargé des ventes, qui manque de motivation, vous allez avoir besoin d'un grand nombre d'appels pour pouvoir attirer un maximum de clients, ce qui veut dire que votre budget publicitaire augmente. On a presque terminé. Avant de conclure, j'aimerais demander aux membres de notre panel de nous dire quelle est la chose la plus importante à retenir de la séance d'aujourd'hui. sens, c'est certainement les trois C du marketing. C'est le premier C, la clarté. Soyez clair quant à votre public. Cela revient donc à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous, vous faites? Pourquoi est-ce que votre produit ou votre service euh, unique par rapport à d'autres produits sur le marché? Donc, je vous encourage à regarder le TED Talk de Simon Sinek. Simon Sinek, why, euh, dans Google, vous amènera à cette, euh, ce, ce TED Talk. Pour moi, c'est de s'assurer que l'expérience du consommateur soit égale ou supérieure à la promesse de votre publicité. Donc si vous promettez quelque chose, quand le consommateur vient acheter, il faut que l'expérience soit conforme à ce que vous avez promis ou encore plus satisfaisante que cela. Euh, cela renforcera à votre marque, les consommateurs euh, vont faire marcher le bouche à oreille ou alors sinon c'est la déception totale et c'est fini. Très bien. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout cela et merci à tous les téléspectateurs, particulièrement à ceux qui ont euh, organisé des groupes de visionnage. Nous avons un centre au Honduras, un autre centre au Venezuela. Un autre centre binational au Venezuela. Un autre centre à Mérida au Venezuela. Un autre centre à Valencia au Venezuela. Le Venezuela était très présent aujourd'hui. Ensuite, un autre centre à Maracaibo au Venezuela. Encore une fois Venezuela, au Venezuela. L'ambassade des États-Unis au Guatemala. Ensuite, l'ambassade américaine au Costa Rica. Ensuite, l'ambassade à Moscou l'ambassade au Kyrgyzstan, un centre à Kigali au Rwanda, le centre américain de Bakou en Azerbaïdjan et un centre à Tunis également. Un autre centre à Monrovia au Libéria et nous souhaiterions remercier quelques organisations locales, Concrete à Haïti, une autre organisation au Pérou, une organisation au Liban, une organisation libérienne et notre groupe de visionnage à Cotonou au Bénin et l'autre centre au Maroc. Merci aux organisations locales d'avoir organisé ces fêtes, pour ainsi dire. Nous pouvons conclure ici. Merci et bien, euh, on espère vous revoir le 14 novembre pour, la prochaine, pour le prochain événement. Nous allons parler du marketing pour maximiser l'investissement. Vous pouvez nous suivre le 14 novembre. C'est une semaine sur l'entrepreneuriat qui va du 14 au 17 novembre. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des questions avec l'hashtag GIST Tech Connect. J'espère que vous avez aimé la discussion d'aujourd'hui et euh, nos intervenants resteront sur euh, Twitter pour répondre à vos questions quelques instants.